Salut à tous, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc je voulais avoir votre avis déjà, voilà, nouveau setup. Bon, je l'ai déjà utilisé dans une ou deux vidéos de faire, de filmer sous cet angle-là, mais je vais avoir besoin de vous parce que je ne sais pas comment compléter cette armoire. Donc euh, promis, je ne change plus de setup avant 2021 minimum. Euh, je m'amuse tout le temps à réagencer mon appart, les différents, même euh, l'espace où il y a mon lit, etc. Genre, je change tout le temps. Mais là, cette fois, je pense avoir trouvé un truc qui est pas mal. Donc à gauche, vous avez l'ordinateur et à droite, vous avez l'armoire. Donc euh, j'ai mis les livres que je peux lire ou que j'ai déjà lu ou que je suis en train de lire. Euh, j'ai la tasse de la pop-corn avec la bouteille d'eau cristalline, la dédicace de l'oralon, euh, le réveil, euh, le truc guest de la pop-corn donc euh, voilà donc j'ai déjà pas mal rempli on va dire l'espace qui est derrière enfin pour cette partie là et cette partie là mais tout ce qui est là, tout ce qui est là et tout ce qui est un peu là même si on le voit pas trop, euh, j'aimerais bien le remplir aussi mais je sais pas quoi rajouter donc je sais pas si vous avez des idées mais en tout cas n'hésitez pas c'est le moment à balancer vos meilleurs liens Amazon ou juste les noms et j'irai les chercher par moi-même ou si vous avez des idées de concept etc. Parce que je sais que c'est vous déjà qui avait trouvé le nom de la chaîne. C'était Albin avec un lambda, je crois, à la place d'une des lettres, euh, qui avait trouvé le, le nom « Les ingés subs pour la chaîne YouTube. Et je sais que parfois, vous avez des très bonnes idées, même tout le temps, des très bonnes idées. Donc, euh, comme je suis à court d'idées, je vous demande, avez-vous une idée de comment compléter cette armoire Parce que ça se trouve, vous allez donner des références ou des objets, et en fait, vous serez là. C'est un peu comme, vous voyez, quand vous contribuez à un projet, c'est-à-dire, euh, bah là, il a contribué au nom de la chaîne, et euh, par exemple, vous allez peut-être contribuer à un élément du décor, et vous vous direz, bah. C'est moi qui lui ai fait acheter ça. Alors niveau budget, euh, ne enfin, me demandez pas des trucs à 500 euros unité. je ne vais pas l'acheter 500 euros. Mais je ne sais pas, 10, 20, 30, 40, 50, on va dire allez, maximum 100 euros l'objet. Mais il faut vraiment que ce soit le truc collector de foufoufou. Fou, fou. Mais je vais essayer de, plutôt d'acheter des petits objets, c'est vraiment des petits éléments de décor. Mon but, c'est pas de me ruiner, c'est pour euh, agrémenter le derrière. Donc si vraiment vous avez des idées, je suis preneur et cette vidéo est faite pour ça. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. Je sais que c'est une période pas facile avec le reconfinement, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, comment ça se passe pour vous en ce moment. Euh, personnellement, comment ça se passe, Bah, ça va, là il va y avoir des DS et des partiels qui approchent, donc euh, un peu peur, on va y aller en présentiel, on va les faire, mais euh, on va voir, on va voir, et euh, sinon au niveau bah, des sorties, etc., bah, c'est le confinement, donc euh, on attendra un petit peu pour sortir, mais euh, sinon, voilà, j'espère que pour vous ça se passe bien, n'hésitez pas à me le dire, si le confinement est plus difficile que le premier, moins difficile, personnellement je le trouve moins difficile que le premier parce qu'il a l'air de durer moins longtemps, bon on verra ça, et euh, il est moins strict, c'est-à-dire on peut un petit peu plus sortir, enfin il est moins oppressant que le premier, mais euh, c'est pas pour autant qu'on sort plus, de toute façon tout est fermé, donc il n'y a pas grand chose à faire dehors. Donc voilà, Donc c'était les deux petits points que je voulais traiter avec vous, donc euh, n'hésitez pas, si vous avez des idées, vous pouvez remplir cette armoire avec toutes vos suggestions, et je lirai tous vos commentaires attentivement, et je prendrai en compte vos considérations, et vous verrez bien dans quelques vidéos, je vais essayer de faire les achats avant Noël, comme ça je vous ferai peut-être une vidéo avant Noël où vous, vous verrez euh, le décor complet, peut-être une chef du Larzac, je sais pas, on verra, on verra, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde